Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon, on continue notre expérimentation et aujourd'hui nous allons être le jour... Euh, jour C'est quel jour je, je, je, je, je me perds un peu, oui jour 8, le jour 8 du Belly Bluster et donc... Jusque là ça s'est bien passé. Mais hein, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que ici je parle de des trucs astuces pour vivre en mode keto, céto, cétogène sans se prendre la tête. Je fais des expérimentations et j'ai commencé il y a euh, environ 8 jours. Euh, oui, jour 0 plus 7. Euh, une expérience, une expérimentation pour voir comment est-ce que mon corps allait réagir si j'introduis un peu plus de glucides et on va chercher les glucides principalement dans les fruits donc on augmente la quantité de fruits et il y a certains aliments qui sont comme des interdits ou, ou très très limités en keto qu'on se permet de manger un peu quand même comme euh, j'ai déjà mangé un petit peu de quinoa, un petit peu de patate douce. Mais je dois faire une remarque euh, par rapport justement au jour où j'ai mangé du quinoa et au jour où j'ai mangé de la patate douce. J'ai mangé du quinoa il y a deux, euh, deux jours, donc avant hier, un petit peu. Et j'ai constaté le lendemain une petite augmentation sur la balance. Donc j'ai pu voir que mon corps a vraiment réagi par rapport à celui-ci parce que c'était vraiment le seul qui était comme vraiment de glucides de la journée j'ai vu que mon corps a, a réagi et hier j'ai mangé un petit la patate douce une demi patate douce c'était ce qui était écrit avec un gros euh, une grosse carotte c'est ça ce qui était prévu dans le menu et j'ai pris une carotte moyenne parce que je trouvais que c'était beaucoup et la patate douce je l'ai coupée moitié euh, un peu moins de la moitié et je, enfin, quand je mangeais, je sentais que j'étais vraiment rassasiée. Ça m'a vraiment rassasiée beaucoup. Et ce matin, j'ai constaté aussi que mon corps a réagi avec un livre, une livre de plus. Donc, ça montre que vraiment, ce sont des nourritures qui sont assez inflammatoires pour moi, en tout cas. Et je, je ne dirais pas que je ne mangerai jamais, jamais, jamais plus. Si c'est prévu dans le programme ou si après... Dans les, les, la façon de s'alimenter qui est proposée, je pense que au lieu de peut-être demi patate douce, j'en prendrais un quart. <rire> oui, et au lieu d'une grosse carotte, je prendrais peut-être demi ou même un quart aussi, parce que carotte aussi, c'est aussi euh, assez glissé. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment de voir comment est-ce que son corps réagit. Et moi, j'ai pu constater que ça réagit vraiment du tic au tac. On n'a pas besoin d'attendre longtemps le corps réagit à certains aliments qui sont élevés en glucides. Et s'il faut les consommer, par rapport peut-être à mon âge, parce que le programme que je suis en train de tester, c'est design, c'est fait pour les femmes de 40 ans et plus. S'il faut que je les consomme, eh bien, il faut vraiment que je contrôle la quantité que je diminue en tout cas. Donc, ça c'est la remarque que je fais jusqu'ici. Donc, euh, j'ai été déjà à 5 livres de perdu. Mais j'en ai repris, j'en ai pris un de plus. Donc, je suis juste à presque 4, au moins de 4 de perdu. C'est pas plus mal, mais quand même, euh, ça me permet de commencer à, à, à comprendre, à tirer certaines conclusions, en tout cas au niveau de certains lucides comme je viens de mentionner. Donc, aujourd'hui, euh, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est... Au petit déjeuner, œufs. Euh, J'hésite entre un œuf ou deux parce que c'est un ou deux œufs pochés avec euh, euh, avec avec des épinards, des épinards sautés. Donc c'est c'est léger, très léger au petit déjeuner. Et euh, lunch, le reste de chili sans haricots. Heureusement que c'est ça haricot que je vais avoir. Et le soir, ce sera un poulet Tex-Mex. Donc, euh, laitue avec poulet, un peu d'avocat. Aujourd'hui, je pense que c'est assez léger. Et demain, je vais voir, ça devrait revenir à la normale. Je devrais pouvoir continuer à avoir encore, à continuer à perdre. Parce que euh, mon objectif, c'est que si je ne perds pas au moins 5 livres dans ce programme, ce ne sera pas intéressant pour moi de l'adopter. Donc il faut vraiment que je, je vois Si c'est 5 livres, au moins Là, je vois que c'est intéressant 5 livres en 10 jours, je vois que Ce sera intéressant pour moi en tout cas Donc, aujourd'hui, c'est ça Ce qui est prévu et on va continuer Enfin, au courant de la journée, je vais vous montrer Ce que euh, j'ai mangé Et on pourra faire Le bilan dans la prochaine vidéo Comment est-ce que euh, je me sens <rire> Le premier repas Du jour 8, c'est des épinards avec un peu de tomates, euh, deux œufs. c'était supposé être des œufs pochés mais moi je suis pas trop oeufs pochés là donc j'ai fait euh, des œufs durs. Euh, je pourrais aussi ajouter quelques, quelques amandes découpées, je vais voir. Mais en gros c'est ça en fait. Donc, c'est un simple repas très léger pour le premier je mange tard, il est presque midi. J'ai pratiquement oublié en fait de manger les petit-déj. Donc, je vais manger ça et je suis supposée manger après la, le restant de chili euh, de la semaine, euh, enfin de l'autre fois. Je l'ai congelé, donc je vais réchauffer aujourd'hui. Le deuxième repas, le lunch du jour euh, 8. Ça va être le reste de chili. Le reste de chili, sauce sans des haricots. Euh, Aujourd'hui, j'ai un peu du mal à, à suivre tout ce qu'on demande parce que j'ai pris du retard. Donc, on est à 14h27, 2h du soir. J'ai mis un peu de crème sur au-dessus. un peu de crème sur. Donc, euh, en tout cas, c'est ça pour le deuxième repas. J'espère que je vais pouvoir. Euh, Mieux de manger tout ce qu'on demande parce que là je n'ai pas trop trop frein, mais bon, je peux quand même manger. C'est ça pour le lunch du jour 8. Hein? Le dernier repas du jour euh, 8 c'est euh, te poulet Tex-Mex. C'est sur un, une salade bateau, donc on utilise deux feuilles de laitue, on met du poulet. Euh, un peu d'avocat et, et c'est ça c'est tout simple heureusement que ce plat est léger parce que franchement aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que je suis très très très pleine c'est peut-être parce que j'ai commencé à manger tard avec euh, ce que j'ai mangé là chili toute cette viande ça m'a vraiment rempli et on a la salade ici que j'ai apprêté pour les autres ils ont aussi euh, du poulet tex Mess mais version euh, non keto si on veut parce que pour eux il y a du haricot à l'intérieur et des maïs et ils vont manger aussi du pain à l'ail donc moi je vais me contacter de mon <rire> de mon ma version plus plus keto friendly et puis ça sera bien pour ce soir miami je viens de terminer mon dernier repas de cette journée 8 et j'aimerais euh, faire Quelque, un petit commentaire avant de, pour conclure cette vidéo et eh bien le commentaire que j'aimerais faire c'est que j'ai vraiment l'impression que je mange beaucoup <rire> c'est juste comme aujourd'hui j'ai l'impression que c'était trop quoi euh, peut-être parce que j'ai commencé à manger tard parce que euh, pour faire ce programme manger trois fois par jour euh, en respectant quand même un peu le jeûne intermittent au moins 13h, 13h, 14h, 15h euh, j'aime commencer autour de 10h30 euh, 10h30, 11h pour manger et comme ça je peux encore manger autour de 13h et en, ensuite le soir vers 17-18h mais là j'ai commencé à manger vers midi et donc lorsque j'ai mangé le deuxième repas vers 14h euh, je, je sentais encore vraiment euh, que j'étais rassasiée et c'était des repas assez parce que euh, midi c'était les oeufs les, les œufs durs ça, ça, ça remplit j'aurais dû peut-être prendre juste un œuf en fait donc ces deux oeufs là sont rempli remplis et alors, celui de chili c'est la viande ça remplit et donc le soir heureusement que c'était juste deux feuilles de salade avec du poulet mais sinon vraiment je n'ai pas pouvoir tenir donc j'ai l'impression vraiment que c'est beaucoup parce que ça fait quand même presque deux ans que je mange juste deux fois par jour donc me mettre à manger trois fois là c'est... ça me demande de l'effort mais on va faire le test on va faire le testing on va essayer d'être concentré <rire> on va essayer d'être concentré. Donc, demain, je pense que j'ai une journée aussi un peu légère. Avec... Euh, en tout cas, on verra demain. Je veux pas rentrer dans la journée de demain à l'avance. Mais en fait, c'était ça le commentaire que je voulais faire. J'ai l'impression que je mange beaucoup. Mais... Euh, pour la suite, en tout cas, lorsque je vais finir ces 10 jours de, de, de belly blaster et que je pourrai prendre ma conclusion, s'il faut que je revienne à manger trois fois par jour, je pense que le, ça sera du style euh, smoothie, parce que j'ai beaucoup aimé les smoothies, les smoothies, salades et peut-être un repas. Donc, je, je vais voir vraiment après ça, mais pour le moment, j'ai l'impression d'être... Donc... <rire> Comment ça se passe avec vous Comment ça se passe votre journée J'aimerais bien euh, avoir vos commentaires et j'espère que en tout cas tout ce que je vous présente là, ce qui est prévu dans ce programme, vous donne des idées. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Euh, ça va, ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir de vous savoir dans cette petite communauté que j'essaie de bâtir. Et voilà, je vais pas être plus longue. J'espère en tout cas que vous allez passer de bons moments. Je nous, nous souhaite de continuer à nous nourrir que du bon. À bientôt. Bye bye.